Bonjour, Herman. Bonjour, Hamid. Alors, ravi de vous retrouver en ce début d'année. Alors, qui dit début d'année dit prévision économique, prévision boursière. Ça tombe bien, vous êtes un spécialiste de ces matières-là. Alors, justement, euh, votre banque de groupe Petercam, vient de publier une étude euh, qui indique un certain nombre d'actions à suivre et peut-être certaines d'autres à éviter. Quelle est la méthodologie qui a été mise en place pour cette étude, Herman Alors, Effectivement, notre maison euh, se fend d'une préférences chaque année depuis 2007-2008. Euh, normalement, les analystes aiment bien sortir des très grandes théories, nous avons favorisé les valeurs cycliques par rapport aux valeurs interest sensitives ou, ou d'autres euh, thèmes de la, de la sorte. L'année 2020 a été extrêmement décousue, marquée par la pandémie, marquée par des espoirs de vaccins. Euh, et donc cette année, nous avons fait le choix de libérer, de plutôt ne pas privilégier de segments spécifiques, mais de choisir des gagnants parmi segments. Donc pas de thème dominant parce qu'en 2020 on avait beaucoup parlé des valeurs technologiques, vous avez fait le choix de, de ne pas en tenir compte Heureusement euh, parce qu'en 2020 aussi euh, nous avons vu euh, surtout en fin d'année des valeurs soi-disant très peu favorisées par la, par, par la pandémie rebondir très très fort et je crois que cette année sera de nouveau une année assez décousue où vraiment il n'y aura pas vraiment de thème qui ressortira. Alors votre message je dirais un peu en creux ou implicite c'est que dans chaque segment il y a des champions. Absolument, et aussi des champions plus ou moins bien valorisés, parce que le but n'est pas seulement de choisir une bonne action, mais surtout de choisir une bonne action pas trop chère. Alors, j'ai regardé attentivement votre liste, Herman, et j'ai épinglé quelques sociétés. Une, par exemple, qui m'a beaucoup intéressé, c'est Axel Group, qui est une boîte un peu spécialisée dans les vélos électriques. J'imagine que là, c'est une boîte qui surfe bah, sur le fait que, par exemple, à Bruxelles, euh, on ne pourra pas dépasser les 30 km heure. J'imagine que dans d'autres capitales, ça va être le cas. C'est ça un peu Vous jouez sur l'avenir Oui, ça le, évidemment, ça c'est la thématique la plus, la plus visible de cette société. Il euh, ne faut pas oublier non plus que le vélo électrique, bon, pour, pour un habitant de la, de la ville comme vous, c'est peut-être quelque chose d'assez évident, mais on est au tout début de la pénétration en Europe du vélo électrique comme moyen de transport et pas seulement comme un objet de loisir. Axel, c'est une société traditionnellement dans le vélo qui maintenant a très bien surfé sur la vague du vélo électrique. Et paradoxalement, cette société reste très favorable, très bon marché en bourse, malgré cette thématique très porteuse. Donc bonne boîte et pas cher. Voilà. Alors ça, c'est le vélo électrique. Et puis dans la même liste, euh, j'allais pas dire côte à côte, mais pas loin, on retrouve une boîte comme D-Toron, qui est quand même spécialisée dans la distribution automobile. Là aussi, on pourrait se dire, bah, qu'est-ce qu'elle qu qu fait dans cette liste Ça change ce que je viens de dire, les 30 km/h à Bruxelles, etc. Oui, Ditterren est effectivement connu comme distributeur auto, mais le gros de Ditterren maintenant, c'est un remplaceur de pare-brise. Alors évidemment, remplacer les pare-brises, ça n'a pas l'air très sexy, mais il faut savoir qu'avec euh, tout ce qui y a avec. Le fameux carglace. Voilà, Belron Carglas, dans tout ce qui est à il hein, faut savoir qu'un pare-brise, maintenant, ce n'est plus un morceau de verre uniquement, mais c'est aussi une foule de capteurs qui réclament de la calibration, qui réclament toutes sortes de travaux. Euh, et du coup, remplacer des pare-brises est devenu non seulement quelque chose de récurrent. Les gens remplacent facilement leurs pare-brise, surtout en Belgique et l'état de nos routes, mais aussi doivent faire toutes sortes de, de, de travaux, de calibration, d'optimisation qui rendent ce business un business à haute marge et à haute valeur ajoutée. Donc, Thoron, dans le portefeuille, moins pour l'aspect distribution automobile que pour les autres parties du business, qui représentent une partie du bénéfice, je pense. Tout à fait. Il faut savoir que Belgrand c'est plus que la moitié du, de la société. Euh, du bénéfice de la société. Du bénéfice de la société, de la valeur de la société. Euh, les deux autres business à problème, pourrait-on dire, moins, moins, moins, moins rigolo, qui sont la distribution automobile et Moleskine. Euh, ça, ça, vous les avez en prime pour euh, cette potentiel d'amélioration, vous l'avez en prime. Alors, il y a dans cette liste aussi, on retrouve... Euh, je dirais une, une, une entreprise très très connue en Belgique, que, que tous les Belges qui s'intéressent à la bourse connaissent, c'est Solvay. Elle est malheureusement dans l'activité pour un, un aspect négatif, c'est-à-dire en fait une restructuration qui frappe son siège ici à Bruxelles. Et malgré tout, vous la gardez dans votre liste Solvay, effectivement, a, a un gros tiers de son business qui provient d'activités, disons, corona-sensitive hein, le transport aérien, l'automobile, la chimie générale, qu'on a sous de caustique, qui est l'activité traditionnelle. Euh, ces activités, nous pensons qu'il y aura une relance progressive à partir de 2021, notamment avec le, le, le redémarrage de, du programme Boeing 737 Max, euh, de, de redémarrage des ventes automobiles et alors, euh, de, vous en avez fait allusion, cette restructuration évidemment reflète aussi un souci accru du management de préserver les marges et d'améliorer la profitabilité de la société. Last but not least, ça c'est un atout traditionnel de Solvay, Solvay est dominante numéro 1 ou numéro deux dans tous ces segments. Euh, et alors la société, à nouveau, n'est pas trop chère en bourse. Parfait. Donc, euh, perspective et puis pas trop cher. Alors dernière société, non pas que ce soit la dernière de la liste, il y en a plein d'autres, mais il faut bien terminer euh, par une action. C'est celle de Cofinimo, qui est une cire. Alors forcément, qui dit cire dit bureau. Et là aussi, je m'étonne qu'elle s'y trouve dans, dans votre fameuse liste d'actions préférées, dans le sens où tout le monde, tout le monde, parle télétravail, le pratique. Et on se dit qu'il va y avoir des, des, je dirais, trop de mètres carrés, euh, je dirais en surplus. Et donc, c'est peut-être pas très bon pour avoir, pour Cofinimo, en tout cas. Alors effectivement, vous faites bien de le mentionner, Cofinimo traditionnellement est un loueur de bureaux, c'était euh, le, le, le portefeuille historique, mais Cofinimo s'est très très fort diversifié depuis des années dans les maisons de repos et plus largement dans, les, dans, dans, dans tout ce qui est immobilier de santé, à tel point que maintenant les, le, la santé représente près de 60% du portefeuille, le bureau ne représentant plus qu'un gros 30%. Deuxièmement, Cofinimo euh, est très actif dans le CBD, dans le quartier des affaires, quartier de Leopold, euh, centre, et beaucoup moins dans les localisations à problème de bureaux, que sont le décentralisé et la périphérie. Et dernier, et dernier point, euh, personne ne sait très bien où on va avec le bureau. Il est clair, évidemment, que plus on travaille à la maison, moins il y a de besoins de bureau, mais vous, vous ne pouvez pas réduire les surfaces du bureau linéairement avec le nombre de surfaces, avec le nombre d'heures prestées. Ce n'est pas parce que 20% de la population euh, décide de travailler deux, trois jours par semaine, ou, tout, ou toute la population décide de travailler deux, trois jours par semaine à la maison, que vous allez réduire les surfaces du bureau de 40%. Donc le bureau n'est pas encore mort? On a déjà enterré le bureau beaucoup de fois. Parfait. Herman, merci mille fois pour toutes ces explications et j'incite ceux qui nous regardent à regarder cette étude de plus près. Merci mille fois. Merci Amit.